Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle, cette vidéo est faite le dimanche à 16h en live sur Twitch. Comme ça, ceux qui sont là participent à l'enregistrement. Et pour les autres, vous avez une version que t'es plus courte le mercredi où aujourd'hui on va tester la marque de vêtements Magic Knight. Alors vous avez vu dans le titre j'ai mis euh, vêtements militaires russes, mais un ah, au début c'était une blague en disant j'ai vu un Russian camo sur leur site et tout je me suis dit rigolo et en fait je me suis rendu compte que tout ce que j'avais commandé c'était vraiment lié au truc militaire et tout. Il y a du, euh, du t-shirt militaire, après bon vous verrez de toute façon il y a le même truc sport militaire et tout voilà. Donc la marque Magic Knight qui est une marque chinoise mais vraiment official store sur AliExpress. Propose des produits militaires. Alors, c'est le deuxième. Pourquoi Alors, le troisième, ça sera pas militaire, mais c'est le deuxième, parce qu'il y avait trois produits dans, dans la commande et tout. Puis, comme c'est bientôt la guerre, il faut que vous vous prépariez et que vous soyez un petit peu euh, équipé Il y a des trucs super sympas. Hein. C'est euh, là, le, le, le, le polaire comme ça, là. Ça, je pourrais kiffer. Celui-là, là, avec le petit, euh, les petites épaulettes et tout. Ça aussi, je pourrais. Il y a plein de trucs super sympas. Hein. Vraiment, euh, voilà. après, bon, ils disent militaire. Hein, voilà. Alors, elle est ce qu'il y a en promo. Il y a le produit du bas, là. Le le petit pull alors moi je vous rappelle j'habite en, en en Asie ou en Thaïlande même donc les trucs un peu euh, manches longues et tout comme ça ça c'est pas mal hein. ça fait très euh, président ukrainien il euh, y a des produits super vous me direz dans le chat mais il y a des trucs super après c'est très militaire très armé encore une fois mais euh... ah, j'ai oublié mal j'ai oublié de ma stature. oh, il est joli celui-là avec le, le logo et tout il y a des trucs super cool hein vraiment euh, voilà nanana, nan tactile jacket et après là il a fallu que je me remette sur le site euh, top selling allez les meilleures ventes c'est quoi alors il y a des trucs tactiques et tout il y a plein de produits Super cool, hein, vraiment, euh, je pourrais kiffer, nanana, petite casquette et tout, préparez-vous à la guerre, hein. c'est pour bientôt là, après les coupures de courant, coupure de courant d'abord et la guerre après, ou les deux en même temps, parce qu'en France vous avez du bol, tout vous faire en même temps, il y a les petits gangs tactiles, il bon, y a plein de produits sympas, on va tout de suite attaquer le déballage du premier produit. Allez, c'est parti, on attaque pour le premier produit, et euh, le premier produit, il y avait un lot de t-shirts, lot de deux t-shirts euh, camouflage, Camouflé. je vais mettre ça maintenant, j'aurais dû mettre une petite table. <rire> je vais mettre ça dans le coin, tu verras pas là, regarde, ouais, voilà ça. Bon, deux petits t-shirts, il y a une promo, deux t-shirts camouflage, combien euh, Il y a une promo, 15,71€ pour deux t-shirts, alors moi j'ai pris un beige, et je crois que j'ai pris celui-là en L, je trouvais que c'était bien, elle, 70-80 kg, c'est tout moi. Je fais 82 kg là, mais en théorie, je suis bon pour les perdre. Bon, allez, on va déballer un peu ce T-shirt. Bon, allez, on attaque par le premier, parce que de toute façon, qu'il soit belge ou... Oh, beige ou chocolat, ça pareil. Oh, la matière est très sympa. Hein oh, alors, l'étiquette, un petit étiquette. Alors, ils mettent leur étiquette Magic Knight, ça, ça fait plaisir. Même si c'est juste une petite étiquette par-dessus, pas mal. Ici, on a la taille L. Notre petit T-shirt... Euh... Oh la matière elle est très euh, étonnante. Vous voyez, c'est une espèce de je sais pas ce que c'est. Je connais rien. Composition 100% polyester, bon, pas beaucoup de coton hein. Mais d'accord. À l'arrière, pas... j'aime bien le petit col euh, le petit col orange et pour faire et pour finir la blague jusqu'au bout parce que le... le col est orange et ben le ciseau aussi. Orange, pas du tout, euh, pas du tout sponsorisé euh, C'est bah le train j'arrive même pas à couper le seul ciseau qui coupe pas Voilà. Bon alors, à l'avant il y a un truc Ça c'est pour mettre quoi ça Attends, Ça je crois que c'est pour mettre les lunettes de soleil de l'armée, du militaire et tout Ou un ciseau, ça peut le faire aussi Orange, voilà Bon, qu qu'est-ce il est pas mal, hein. on va regarder sur le, la fiche produit C'est quoi comme qualité Allez, on revient sur la page produit, t-shirt à manches courtes, col rond, deux pièces, séchage rapide, évidemment, pour la guerre. Celui-là, il est pas mal, la taille aussi, les muscles, bon, on verra, on les achètera plus tard. Attends, on va regarder, je regarde un peu en bas de la page. Pas de détails, tu sauras pas c'est quoi la qualité. C'est du 100% polyester, séchage rapide. Bon, il est venu le temps de l'essayage. Allez, c'est bon, Eh, on dirait pas un président ukrainien <rire> La même couleur. Pas fait exprès. Euh, il est pas mal. Bon, alors moi, moi, j'ai pris la taille L puisque généralement, bah, je taille du L dans mes autres t-shirts et tout. Si vous avez vu tout, il est pas mal. Il est bien, il est bien taillé, en fait. Hein J'allais dire comme moi. Non, pas... pas... pas Il y a un petit euh, pour mettre le micro, c'est bien. Ou des lunettes, ou voilà, pas mal chose. Mais je pense que pour aller à la guerre, c'est pas mal <rire> avec ça. Après le noir, il y a encore un peu d'étoile. Je vais aller un peu. C'est le même, hein. Voilà. le noir, c'est exactement le même. Avec le, le liseré orange. Voilà. Ici. Le noir aussi, tu peux mettre tes lunettes là au milieu ou un ciseau orange. Mais ce ça marche pas. Un chauchisson. C'est rigolo. Je, voilà. Il bon bah couper au montage après vous avez vu les t-shirts c'est si on prend le prix bon 20 euros les deux c'est pas donné hein, 15, après si vous attendez la promo 15 ou 18 euros c'est bien je trouve que voilà le kaki plus le gris vous n'avez pas fait kaki plus gris moi c'est kaki plus noir c'est 100% synthétique la matière est un peu bizarre mais en même temps je me dis que peut être que c'est le genre de t-shirt que je devrais mettre pour aller courir demain C'est après qu'une fois que j'ai fini de courir je suis tout transpire Transpire tout mouillé, toute mouillée. Voilà. tout mouillé à force d'avoir couru tout comme c'est un séchage rapide. Peut-être qu'il séchera plus rapidement que mes autres shirts. Que après ils sont quand même assez humides Après, je prends la moto, je rentre chez moi. Alors ça sèche avec le vent et tout, mais c'est quand même un peu dégueulasse. Tu arrives à la maison, le t shirt il est un peu en carton. Voilà, bon, je vais lire un peu le chat et on fera le deuxième pour Ouh Allez c'est parti pour notre deuxième produit Et notre deuxième produit alors j'ai pris Alors j'avais besoin de shorts Donc j'ai pris des shorts, il y a des pantalons et tout Mais j'ai pas pris de pantalon puisque j'en porterai pas trop Et j'ai préféré prendre celui-là Alors celui-là, pantalon tactique De camouflage militaire pour hommes Pantalon court, multipoche d'été respirant, à séchage rapide. Donc, 100% polyester. <rire> à mon avis, encore une fois, ah bah, je veux dire, avec ça, je veux dire, une allumette, tu t'embrases. Hein. Allez, on prend le... le sac ici. Toujours la petite étiquette Magic Nike qui va bien. Encore une fois, ça fait plaisir. Oh, la qualité est terrible. Hein. Waouh, ah ouais, ouais c'est la même. Ah, c'est le même délire que, que le t-shirt, la qualité et tout. Ah, pas mal. Ouh, avec les petits euh, moustecons, là, Mousqueton sur le côté. Pas Mal les petites popoches, bien militaire, tactique, tout ça, tout ça, prêt pour la guerre de warrior. Il a l'air assez euh... Oh, il est élastique donc on va regarder un peu les tailles. On va regarder sur la fille, bim. Allez, nous voilà là-dessus. Le prix 26,67€. euros. Encore une fois, pas de ceinture. Alors Heureusement, j'ai acheté ça. J'ai bien fait parce que j'ai pris la ceinture. Celle-là, et j'ai même une noire. Je pense que la noire irait bien aussi là-dessus, ou la beige, parce que la beige ferait trop beige. Voilà. Oui, bah, c'est le problème des beiges. Je va dire, le noir fait trop noir, après, aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus le droit à dire ça. La beige fait trop beige. Là, la noire, avec la petite ceinture, euh, hein, vous voyez pas là, Vous verrez ça 26,06 euros. Ok, moi, la taille, j'ai pris tri double XL, parce que je suis un psychopathe. C'est pas à cause de ça. Triple XL, on a vu la dernière fois. Moi, si on prenait le waist, donc mon tour de taille, je suis à 100. À peu près, sur les pantalons. Donc, eux, ils estiment entre 96 et 101, à mon avis. C'est grâce aux joies de l'élastique. Parce que l'élastique, euh, c'est fantastique, non c'était le, le plastique, mais ça marche aussi avec les élastiques. Les élastiques aussi, voilà. Vous n'êtes pas venus pour rien. Donc 96 à 101, ils ont dit tri double XL. Alors, j'aurais pas, pas, pas pris un pantalon double XL, hein, encore une fois, mais n'oublions pas que c'est surtout des tailles chinoises. Donc, euh, il est terrible. J'espère qu'il est à ma taille. Et encore une fois, astuce de grand-mère on prend le pantalon autour du cou, comme ça, on le met là, et il va. Regarde, parfaitement. Regarde, donc ça doit être pile ma taille de gros cul, parce que oui. Alors, support de micro. Est-ce que je peux mettre là aussi Voilà. Donc là, bon. Venu le temps de l'essayer. Eh, regarde. Il n'y a pas... Comme il est un peu élastique, c'est pas mal. Hein euh, c'est pas mal. Alors, élastique. <rire> ouais, c'est fantastique, je sais. Ouais. Alors, attends. Comme ça, regarde. Tu pourras voir derrière. Pour oh, avoir mon cul, tu ne bien... sera pas venu pour rien, je te le dis, moi. Voilà, ici, là, derrière. Ok. Et je pense que pour l'autre, on pourra mettre la ceinture belge. Comme ça, je pas besoin de les enlever. Ici. Oh, J'aime bien les petits mousquetons et tout, là. Oh, C'est cool. Non, il, il taille beaucoup mieux que l'autre. Hein. La dernière fois, vous avez vu, l'autre, il taillait quand même un peu trop grand. Ah, J'ai le fait ici. Ok, on met la boucle là-dedans. Tac, referme enfin, la boucle. Putain, la boucle, elle est terrible, hein. Et voilà, mon pote. est euh... Super, hein. Super Putain, il taille super bien et tout. Je suis... Euh, putain, je suis trop content. Ah, enfin, il ah, y a une petite popoche, là, regarde. Il y a une petite popoche encore euh, militaire pour mettre des trucs. Oh Génial. Je <rire> suis... Euh, je suis extrêmement content. Je euh, la taille parfait, encore une fois. Euh, ils vous disent c'est entre euh, entre gros et surpoids, donc pour Noël, comme ça, hop, je peux libérer un peu la ceinture. La taille était la taille était bonne hein, quand on reprend un peu le. Euh, ils ont dit entre 93 et 101, c'est pas mal parce qu'on était plus sur un 101 là, quelque part par rapport à ma taille, mais il taille, il taille super bien. La qualité est géniale. Euh, les petites poches devant en dessus là pour mettre, je sais pas quoi, voilà, des grenades là, les petites poches et tout. Il est super confortable, confort. confort il est séchage rapide. Bah, vous me direz dans, le, dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais lire un peu le chat. Mais euh, personnellement, je l'adore, ce pantalon. Et je suis impatient de vous tester le dernier. Tchou! Allez, c'est parti pour notre dernier essayage. Mais vous imaginez même pas comment je suis content. Déjà parce qu'il me va beaucoup mieux que l'autre. Et euh, il taille super bien. Il est super quali et tout. Je suis trop content. Parce que, ah ouais, les autres étaient un peu usés. Oh, il est un peu découpé en bas. Trop bien. <rire> trop bien trop bien bon allez on attaque notre troisième short là on est plus sur euh, un short de sport oui, ben, bah on est comme ça. Ah oui, il y a les papiers polonais, là. Euh, Qu'est-ce qu'il me dit Thank you, salam, merci. Oh là, ils sont, ils sont forts Ils sont forts dans le marketing, regarde. Ils ont marqué merci dans toutes les langues. Thank you, euh, dank. Oh là là, c'est trop bien. Et ça, c'est une petite carte... ouais euh... euh, non, en plus, c'est vraiment un tatouage, regarde. Il y a vraiment le papier et tout. Ouais, un tatouage de la guerre. Non, mais on n'en est pas là encore. Bon, allez, on attaque notre dernier pantalon, qui est un pantalon sport tactique. Putain, le truc, il est sous vide, regarde. <rire> regarde, il faut l'ouvrir comment, Comme ça voilà. Et comme un paquet de chips, et ben ouvrons-le, et voilà, et voilà l'anthrax, euh... et voilà comment il est mort. <rire> ne jamais, ne jamais faire confiance à un chinois et ouvrir un truc sous vide, bien évidemment. Tu sais pas quelle cochonnerie il peut y avoir dedans. Bon, Arm My Power, Arme, arme arm, ah, my power, plein d'étiquettes, ça, j'aime bien. Ça, c'est Y, YKK, puisque c'est YKK, et ben voilà. Alors, la qualité. Ouh, très joli. Alors, oh, pas mal. Petite poche à l'arrière. OK. En bas, classique, normal. OK. À l'avant, une poche. Oh, une poche. Regarde. Poche fermeture éclair. Ça, c'est pas mal. Petite poche pour mettre les grenades. Les grenadiers, bien évidemment. Les fraises, les framboises, ce que tu veux. Ici, pareil, mais asymétrique. Un exceptionnel. Petit, petite ceinture sur le... Ouh oh, oh, oh, Regarde. Petite ceinture... Oh du là, c'est trop bien, ça. Je, je sors de ma planète, hein. Je vous dis, pourtant, j'en ai des pantalons, mais... n'ai pas de pantalon, et une petite ceinture mignonne comme ça. Là, hop, après, tu fais quoi Tu tires dessus... Ah ouais, ouais, et puis, allez, ça tire sur la bande et, et ça raccourcit le, le pantalon. Même pas besoin de ceinture, sauf s'il est vraiment très très grand. Petite euh, pression ici, pas mal. Bon, ben bah, il est venu le temps de la cape et de l'épée. Oh Regarde, il bon, est un petit peu... presque. Presque, euh, presque pareil grand euh, que l'autre. Bon, on va aller sur le site un peu. Bon, revenons-en sur le site. Alors là, encore une fois, pareil, j'ai obligé de prendre le plus grand, vous voyez, 38. Puisque 38, ils vous disent bien, euh, alors il y, y a bus et hanche. Moi, je pensais ça que c'était mes hanches et que ça faisait 100 cm. Mais si ça, on prenait 100 d'ici avec marqué les hanches, ça nous faisait le, la plus petite taille et j'y croyais pas. Vu que sur l'autre pantalon, il m'avait fait prendre la taille la plus grande. Donc là, on est bien sur buste 102. Enfin bon, moi, je croyais que c'était les hanches. Mais enfin bon, après, buste, si tu veux. Et hanches. Mais comme j'ai les hanches de la même taille que mon buste, peut-être que c'était... Voilà. Donc 102 et hanches 120. Mais bon, là, j'étais pas trop convaincu. Et euh, voilà. Le prix, 36 balles quand même. Pas donné, hein. Avec 40, euh, 36 balles. Avec, on va essayer de rafraîchir un peu des fois qu'il y a une remise pour le, vu qu'il y a plein de remises en ce moment, là. Voilà. Moi, j'ai pris le gris. Il y a le noir. 36 balles. Il n'est pas donné, hein. Il est pas donné. Mais, euh... Alors, on reprend un peu la description. Mighty, en my jogging d'été de fitness et plein air, cargo. Il fait tout. Cargo, fitness, plein air, beau gosse. Voilà. Est-ce que lui, il met des, des pièges dedans et des armes et des trucs? Non. Bon, au niveau de la taille, ça aurait mérité une taille dessous quand même, hein. euh, là, euh, short sport, euh, ou alors j'ai bien décollé entre le, la vidéo et tout, mais euh, ça mériterait une taille en dessous, peut-être. Mais, comme il vous donne gentiment une ceinture, excusez-moi, oui, voilà, petit oiseau va sortir, comme il vous donne une ceinture, putain, trop bien cette ceinture, tu peux la mettre dedans ou pas à la faire 36 balles quand même, hein. bon, pas donné, pas donné, mais euh, exceptionnellement, euh, trop bien. Avec les petites popoches derrière, là, trop bien, petite popoche ici, trop bien, ici aussi. Et Félicie, aussi. Petite poche tactique, euh, là. Oh, trop bien, putain, il est très confortable. Hein. La vache oh, qu'est-ce qu'il est bien Après, je suis pas sûr d'aller faire du support avec, hein, comme euh, ils disent dans, dans la vidéo. Mais, euh, personnellement, J'aime beaucoup. Je vais enlever l'étiquette. J'aurais l'air moins... J'aurais mérité une taille de sou. 38 38, ça faisait quoi C'était quoi l'équivalent C'était 102, je crois. 38, ça faisait 102. Ouais, c'est là où... Moi, je fais plutôt un 100, maintenant. J'ai quand même pas mal décollé et ça s'arrange pas. J'ai encore perdu presque un bon kilo, là cette semaine, euh, avec euh, ma nouvelle diète du soir. Le 36, un hein, 96 aurait peut-être été mieux. Autant... Mais comme il y a la ceinture, en même temps, ça va. Et comme il y a Noël qui arrive et que je vais manger comme une grosse, bah en même temps, ouais, si j'ai besoin de l'est que 96 voilà. encore une fois des fois il vaut mieux prendre un peu une taille au dessus et avoir de la marge que l'inverse après quand c'est trop petit tu fermes pas donc euh... écoutez je suis plutôt convaincu bon si on doit faire un petit bilan comme ça pour finir un peu cet enregistrement et après je m'occuperai en live de six personnes qui sont là bon déjà je me suis acheté une deuxième ceinture je m'en suis pas encore servi mais on désespère pas hein, il restera encore la semaine prochaine et joli celle-là regarde aussi euh... petite inscription dessus tout voilà. ça sur rien mais euh, voilà. bon rechaine camo euh, tout ça prêt pour la guerre euh... tout tout tout bah ouais pourquoi pas Bien. Le t-shirt. Très sympa. Écoute, la, la matière est très bien. Bon, 100% polyester, on est d'accord. Il y a quand même le petit col orange. La possibilité de mettre un micro... d'un un, paire de lunettes. Traduit nous foot de ma gueule avec mon ciseau. Oui, mais mon ciseau, il est orange aussi. Voilà. Et un... C'est <rire> pour la classe. <rire> les, petits, les, les petits détails, tu sais. Le petit détail, tu dis... Lunettes Lunettes. Voilà. Micro, euh, micro. Voilà. Après, là, si vous avez vos clés, euh, votre, euh, votre tampon hygiénique, ce que vous voulez, quoi. Tu mets. Tu Bluetooth ou côté. Tu peux les mettre là et tout. Voilà. Très bonne idée. Après, euh, je vais aller faire du sport lundi soir certainement avec. Et comme ça, je verrai un peu ce qui va donner au niveau de la transpiration. Parce que déjà là, ça, je me dis, 100% polyester, ça va pas être ouf. Mais s'il absorbe, qu'il sèche rapidement, peut-être que pour le sport, ça peut être une bonne initiative. Bon, les deux, 20 balles hors promo, 15,67 avec la promo. Moi, je trouve ça, je trouve ça bien. Je trouve ça un bon petit prix, tu vois. Euh, voilà, vous me direz en commentaire. C'est du free shipping, bien évidemment. Bon, le pantalon euh, militaire tactique, tout ça, tout ça, il est où Il est là. Trop bien. Alors, j'ai peut-être pas pris la bonne couleur. J'aurais dû prendre euh, camo. Il est trop beau en camo. Parce que là, attends, attends, je l'ai. Oui, moi, je voulais un truc somme Ça va être bon. On va pour la guerre. Ici, nous, c'est un pays de vacances. Voilà. 26,76€, je trouve que la qualité elle est super bonne, il est assez, euh, comme c'est très typé militaire, je le trouve très quali, il taille bien, en même temps, euh, vous voyez, moi j'ai pris double XL et euh, petite ceinture pour euh, sécurité Noël, tu vois mais en théorie, la taille est plutôt bonne, donc euh, celui-là était bien, après en couleur, il y avait noir, euh, grey, green, vert, gris, euh, kaki, <rire> qui sont les kakis, tes meilleurs amis Bien évidemment le problème c'était en train de chercher Qu qui sans les kaki kiki Qu mais qui n'est pas bon c'est pas grave. le camo est pas mal alors le camo était mieux sur la photo de démo il était mieux là que quand lui il le portait mais euh, pas mal 26 67, il sera à 26 8. la promo est pas exceptionnelle. Euh, très bien très bien beaucoup plus habillé classe et tout avec une petite ceinture noire comme moi j'ai acheté Parfait, Putain, mais si avec ça, je ne me trouve pas une copine, euh, je veux dire, euh, tous mes vêtements euh, quelques chinois. Et le dernier, le sport, le short de sport tactique, tactique en maille pour hommes, course classique, de gym, basketball, entraînement, jogging d'été. Il est pas mal parce que c'est un petit compromis entre, et ça, je viens de le réaliser, parce qu'ils ont mis tellement de dans la fiche, c'est un petit compromis entre un short sport, mais en même temps, il fait un peu habillé. Ça veut dire que moi, j'ai un short sport Adidas, quand je le mets, j'ai la dégaine. quoi. Tu dis, lui, il va au sport. Tu peux pas aller au... Tu peux pas, je peux pas aller ailleurs qu'au sport. Partout où je vais, on me dira, ah non, mais là, je... Voilà. Là, l'intérêt, c'est que celui-là, c'est que s'il est bien étudié pour le sport, c'est les limites entre les deux, tu vois, où ça passe. Tu peux aller faire les courses avec et aller au sport avant, après et tout. Voilà. Tu peux sortir avec un pantalon comme ça. Il est assez confortable et tout. Et je pense que voilà, pour l'été ou pour le sport pour moi, ça pourrait être bien en disant, voilà, mais peut-être veux... C'est vrai qu'après que je fais sport, je suis transpirant, mais là, si ça sèche tout seul. <rire> Je pue, mais en même temps, je ne serais pas transpiré. Donc celui-là, 30... celui-là, il est cher, hein, mais je pense que la, la matière, le vaut, parce qu'il est. On a vu qu'il était très quali. Euh, il était très travaillé. Encore une fois, il y a plein de finitions, il y a plein de poches. Il y a la petite ceinture. Et mine de rien, euh, voilà quoi. Parce que là, du coup, tu peux pas en mettre. Ah non, tu peux pas en Je peux pas en mettre une autre. Ah, T'es obligé de passer par celle-là. Il est super confort. Hein. Oh, j'aime bien me caresser les fesses avec ça. Donc t'imagines, si moi j'aime bien, je sors à pataïa en boîte. Euh... Bon voilà non mais bah non mais bah non bien sûr que non bon voilà donc celui là il est plutôt intéressant ça aurait mérité une taille de moins ça aurait mérité d'essayer un 36 moi j'ai pas recommandé en 36 parce que déjà il vaut 36 lui tout seul mais une taille de moins euh, comme je suis en train de perdre du poids je pense que je vais facilement descendre en dessous des 100 cm et euh... Mais bon après c'est pas très très grave puisque il va plutôt bien la ceinture aussi et elle est livrée dans la boîte voilà j'hésite entre les deux pantalons je dirais le deuxième le deuxième c'est celui qui va me servir le plus que je mettrai le plus souvent parce qu'il est euh, il est très sympa c'est sympa, il est bien fini et c'est ma taille. Voilà. Et le sport euh, comme ça, j'aime bien aussi. Pour aller à la plage euh, ou l'été ou quand il fait un peu chaud ou tu sais, pour faire, faire de la randonnée, tu sais, pour faire de la marche ou tu veux je fais de la marche et tout. Il faut un truc un peu confortable. J'aime ai, beaucoup. Tu mets un commentaire en dessous dans les commentaires. Tu mets un commentaire dans l'espace commentaire. Je lis tous les commentaires. Je te mets un petit cœur d'amour. Je réponds à tous les commentaires. Et moi, je vous donne. Alors là, ça sera rendez-vous la semaine prochaine. Donc dimanche prochain, euh, on fera un autre produit. Donc là, il y aura un t-shirt, un pantalon et un short. D'une autre marque trop cool, mais voilà, j'attends. Toi, pour euh, je, je voudrais bien les mettre, mais j'attends pour faire la vidéo. Et après, au milieu de tout ça, au milieu des deux dimanches, on essaiera de faire une vidéo au milieu où il y aura de la contrefaction ou des produits qui ressemblent fortement à des produits de marque. J'ai une Apple Watch Ultra euh, qui est folle <rire> en métal et tout. 30 balles, 30 balles, ça va me mettre charge à induction, métal, paiement sans contact et tout. Moi bah dis donc, c'est <rire> quand même plutôt pas mal. J'ai une Apple Watch 7, bien évidemment. J'ai un bonnet euh, CP Company. Et normalement, je vais avoir des Air Jordan à 10 balles. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 10 balles ben, Vous le saurez. Et des Louis Vuitton aussi, des baskets Louis Vuitton. J'avais oublié de vous les mettre et tout. J'ai aussi des masquettes Louis Vuitton qui vont arriver euh, 30 balles. Un peu plus cher quand même. C'est Louis Vuitton. Elles sont super. Voilà. On verra ça dans, le, dans la prochaine vidéo. Donc moi je serai toi, je m'abonnerai. Il y aura eu beaucoup forcément de vidéos, voitures sur WTS. Il y aura beaucoup de, sur euh, GLG vidéo. J'essaie de relancer un peu des trucs comme ça et je réfléchis à des choses pour l'année prochaine. Si vous suivez le coup, mettez un pouce en l'air, vous abonnez. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouvert. Moi je vais continuer avec ceux qui sont là en live. Bonne journée à tous.